Donc bonjour, euh, mon nom est Marc-André Merci, enseignant à l'école secondaire de la Seigneurie. Euh, dans ce premier défi, euh, vous allez apprendre euh, les euh, bases du dessin cité par ordinateur du logiciel Autodesk Inventor euh, par la réalisation d'une euh, étiquette euh, circulaire. Donc euh, lorsque vous allez arriver à l'intérieur de votre euh, poste de travail euh, d'Internet Inventor, vous allez voir... Euh, euh, qu'il est possible justement de faire euh, quatre types de pièces au niveau des euh, du logiciel. Donc, euh, nous autres, euh, au cours de l'auto-formation, nous allons travailler uniquement dans la section pièces, mais il serait possible également de faire des ensembles, donc prendre plusieurs pièces, les assembler ensemble, donc par exemple prendre les roues de la voiture, euh, le volant, euh, et euh, les autres composants de la voiture pour en faire un ensemble. Euh, ensuite de ça, il y a la possibilité de faire des fichiers qu'on appelle des dessins. Pour nous autres, avec les élèves, euh, c'est les plans qu'on fait, là, euh, à l'intérieur du programme de formation en sciences et technologies. Et ensuite de ça, ben, on a le volet présentation dans lequel on est capable de créer euh, des vues éclatées ou encore des animations, un petit peu comme l'examen du ministère euh, en quatrième secondaire. Donc lorsqu'on veut débuter euh, la réalisation d'une pièce, euh, la première chose qu'on doit faire, c'est pas débuter par la pièce, mais bien débuter par la création d'un projet. Donc, euh, dans le haut de votre écran, vous allez avoir euh, l'icône projet. Donc, un projet, c'est comme une grosse boîte, un gros classeur dans lequel euh, nous allons placer euh, l'ensemble de nos... Euh, de, de nos pièces ou encore de nos ensembles. Euh, lorsqu'on va enregistrer quelque chose, euh, tous les éléments vont être à cette place-là. Donc par la suite, lorsqu'on va vouloir euh, retravailler sur ces éléments-là, ben, on a juste à ouvrir le projet et l'ensemble de nos fichiers euh, vont s'y trouver. Donc euh, on va tout simplement cliquer sur l'écran de projet. Donc présentement, vous voyez, euh, mon projet sont vides. Mais normalement, il pourrait avoir plusieurs projets là, de présent. On va tout simplement aller dans le bas de la fenêtre et on va cliquer sur Créer. Ensuite de ça, on va choisir l'option Nouveau projet utilisateur unique. Euh, L'autre option, là, euh, Nouveau projet Vault, c'est pas quelque chose que pour nous autres, ça, ça va être très utile. En cliquant sur Suivant, on va nous demander de mettre un nom au niveau du projet. Donc, on va l'appeler nous autres euh, euh, étiquette circulaire. Et au niveau de l'endroit où on va vouloir l'enregistrer, euh, ce que je vous recommande, si vous avez un OneDrive entreprise ou encore un Google Drive, s'il est directement sur votre ordinateur, donc je vous recommande de l'enregistrer là. Euh, à ce moment-là, ça va être facile pour vous par la suite de pouvoir euh, le partager avec soit les élèves ou encore un collègue de travail. Donc si vous cliquez sur les trois petits points, on va vous proposer là, euh, des endroits où on va pouvoir l'enregistrer, ce ne sera pas long. Donc, un petit moment euh, de ralentissement. C'est sûr, par défaut, euh, Inventor va vous proposer normalement euh, un endroit, mais moi, je vais aller... Euh, dans l'ordinateur, j'ai un Google Drive, donc je vais aller dans le Google Drive. Et là, ben, dans mes documents, puis là c'est à vous autres de décider à quel endroit vous l'enregistrez, mais moi j'ai un onglet Inventor. Et dans Inventor, je me suis créé euh, un dossier auto-formation. Et dans Autoformation, je vais créer un nouveau dossier qui lui va s'appeler étiquette circulaire. Et là, c'est à cet endroit-là que le projet va être créé là, à partir de ce moment-là. Pour les autres étapes, pas de besoin de cliquer sur « Suivant », vous pouvez déjà cliquer sur « Terminer ». Et vous voyez, là, présentement, le crochet est à côté, donc ça veut dire que c'est le projet qui est actif. Et cliquez à nouveau sur « Terminer ». À ce moment-là, on est prêt à débuter une pièce ou un ensemble, donc on débute toujours par la création d'une pièce. Donc là, vous allez voir, c'est vraiment l'interface principale qu'on utilise pour le travail. Donc, vous avez vu la barre de ruban qui vient de changer. Donc, c'est notre barre de ruban principale. On va débuter par le modèle 3D. Donc, on va travailler beaucoup avec les esquisses. On va tout créer avec la création, donc l'aspect créé. Donc, c'est surtout la troisième dimension. Les modifications et les réseaux. On va aller un petit peu dans les plans là, également au cours des euh, divers défis. Quand, lorsque vous avez là, des flèches euh, à côté du site, ça veut dire qu'il y a des onglets qui sont cachés. Donc, euh, si euh, vous venez ici également, c'est la même chose. Mais l'onglet qui est au-dessus, c'est toujours un onglet qui est actif. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, on va venir ici dans le haut et on va cliquer sur Esquisse 2D. Donc, euh, l'esquisse 2D, c'est un petit peu, euh, euh, lorsqu'on, si je vous demandais de dessiner un cube sur une feuille de papier, ce que vous feriez en premier, vous dessineriez un carré, donc la face avant probablement, puis après ça, vous feriez des extensions, donc la troisième dimension. Lorsqu'on dessine avec euh, un logiciel de dessin cité par ordinateur, c'est la même chose qu'on fait. On dessine la forme générale et ensuite de ça, on va y donner une troisième dimension par extrusion. Donc, on va commencer par un esquisse 2D, c'est quelque chose qui se fait sur un plan et là, il va vous proposer la, pour la première fois des plan de travail. Donc c'est à vous autres à choisir, il n'y a pas vraiment de répercussions pour l'instant pour le choix du plan de travail. Moi je sais que le plan XY c'est le plan qui va donner déjà une bonne position à la pièce sur l'imprimante 3D si je veux l'imprimer. Donc juste à venir sur le plan et cliquer dessus. À ce moment là le logiciel se repositionne dans la position du plan choisi et également vous voyez que votre ruban ici a été modifié et a passé au mode esquisse. Donc, Dans le mode esquisse, c'est dessiner la forme générale de notre objet, donc c'est surtout euh, dans ces éléments-là qu'on va venir euh, choisir, donc euh, quel type de ligne qu'on veut faire au niveau des cercles ou des ellipses, on peut créer des arcs ou encore euh, différentes formes rectangles, des rainures ou encore un polygone, euh, on peut écrire du texte également à l'intérieur de ça et on va pouvoir venir euh, des outils qui peuvent être intéressants ici, qu'on va voir au fur et à mesure, les, les contraintes qui vont être utilisées. Donc pour nous autres, vu que c'est un, euh, une étiquette circulaire, on va, venir, on va venir choisir le cercle, donc il y a déjà l'icône connectifs. À partir du moment où je clique dessus, vous voyez que euh, l'icône devient bleue. Ça veut dire que je suis dans cette fonction-là. Et là, pour euh, débuter, ce que je vais faire, je vais venir m'ancrer sur le centre du plan cartésien. Euh, L'avantage c'est en me centrant sur le centre du plan cartésien euh, Je vais pouvoir utiliser les plans par la suite Lors de mon travail ou encore des axes Qui sont déjà prédéfinis à l'intérieur du logiciel Donc tout ce que je fais Je clique une fois, je ne maintiens pas le clic Puis après ça je me déplace Et là vous allez avoir euh, dans euh, le rectangle blanc Une dimension qui va apparaître Si vous connaissez déjà la dimension de votre euh, forme Vous pouvez déjà le rentrer Moi je veux un, une dimension de 30 Pas besoin de rentrer les unités de mesure par défaut c'est des millimètres, euh, c'est ça, je pourrais changer pour des pouces ou des centimètres mais pour l'instant, lorsque c'est par défaut, la dimension est 30 mm, et là vous allez avoir votre cercle qui va être euh, défini qui est ancré au centre, ce qui veut dire, moi, si je veux déplacer le cercle, je ne suis plus capable de le déplacer, parce que présentement, il est entièrement contraint, si vous regardez dans le bas à droite, là, entièrement contraint, et lorsqu'on dessine un esquisse, normalement, c'est ce qu'on veut. On veut qu'une fois qu'on a terminé l'esquisse, euh, sa position, ses dimensions soient déterminées, et euh, qu'on ne soit pas capable de le modifier euh, seulement en, en bougeant sur le contour, mais on pourrait venir modifier les dimensions. Euh, si... Euh, je reviens en arrière, supposons que j'ai fait un erreur Puis ce n'est pas ce que je veux Dans le haut à gauche, vous avez une flèche Retour en arrière ou encore vous pouvez faire un CTRL Z Qui va annuler la dernière commande Donc si je clique dessus, on va pouvoir Revenir en arrière et faire disparaître le cercle Si jamais vous aviez fait le cercle puis vous aviez cliqué deux fois Puis que vous n'aviez pas la dimension de 30 euh, Au lieu de revenir en arrière, ce qui est possible de faire C'est de mettre une cote Une cote, euh, c'est de mettre des dimensions Donc des espaces euh, entre deux points Ou encore tout simplement un diamètre, un rayon donc, si j'active l'option cote, je vais pouvoir venir sur le pourtour du cercle. À ce moment-là, je vais pouvoir cliquer à l'extérieur et dans la fenêtre qui est ici, je vais pouvoir écrire la dimension. Ça revient exactement à la même chose. Donc, j'ai un diamètre de 30 mm. Si jamais je voulais changer cette valeur-là, je vais tout simplement double-cliquer sur la valeur et dans la boîte ici, je vais pouvoir marquer exemple 35 et peser sur... Enter, et à ce moment-là, je vais avoir euh, la valeur qui est entrée. Donc, je vais revenir à ma valeur initiale, donc mon 30 qu'on voulait tout à l'heure. Une fois que c'est euh, tout contraint et que j'ai les dimensions, donc tout ce que je vais chercher, je vais terminer l'esquisse. Donc, en terminant l'esquisse, on va revenir en vue isométrique ou encore ici, si je clique sur le coin, là, ça va être plus facile de travailler lorsqu'on va vouloir ajouter la troisième dimension. Donc, c'est ce qu'on appelle faire une extrusion. Euh, faire une extrusion, ça peut être ajouter de la matière ou encore retirer de la matière. Donc, si je viens sur l'icône extrusion en haut à gauche, on va voir que par défaut, Inventor va venir... Euh ajouter de la matière et la première fois il va toujours ajouter un 10 mm, il va toujours venir choisir la dernière esquisse qu'on va avoir réalisée dans notre plan de travail. Là, vous avez deux fenêtres possibles là, qui sont utilisées. Il y a soit la fenêtre ici, si jamais elle est pas, vous ne la voyez pas, vous pouvez venir l'agrandir la pour voir les options que vous avez. Mais ici, dans le bas, c'est la même chose qu'ici. Il y en a certaines personnes qui vont aimer travailler seulement avec la petite fenêtre, puis garder la grande fenêtre fermée. Comme ça, on voit mieux le poste de travail. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Si jamais cette petite fenêtre-là n'apparaît pas, parfois elle n'apparaît pas au départ. Euh, si vous allez dans l'onglet Afficher. Ici dans le haut Et que vous avez dans interface utilisateur Mais ben vous avez rien qu'à sélectionner Mini barre d'outils Si vous la désélectionnez, vous allez voir la prochaine fois Que vous allez l'ouvrir, cette barre-là ne sera plus présente là, Elle reste là parce que je l'avais activée Puis on est encore dans le mode de travail ici Mais c'est à vous autres à venir là, euh, Ajuster cet élément-là Donc euh, si je reviens À notre extrusion ben, donc, Il y a plusieurs possibilités euh, On peut ajouter ou retirer de la matière Je peux euh, choisir de la direction donc, est-ce que je veux aller vers la droite, vers la gauche? Est-ce que je veux que ça soit euh, symétrique ou encore asymétrique, en mettre plus d'un côté que de l'autre? Pour euh, le premier dessin, euh, ce que j'aime souvent faire, c'est faire symétrique. À ce moment-là, je sais que mon plan de travail est au centre, puis à ce moment-là, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des symétries. Euh, un petit peu plus tard, on va le voir dans d'autres, euh, dans un autre défi. Donc moi ce que je veux comme épaisseur ici au niveau de la cellule, c'est 5 mm, donc je marque 5, et là il va avoir, puis j'ai pesé sur Enter tout simplement, puis il va mettre notre euh, élément à jour avec justement la troisième dimension. Avant de continuer un petit peu plus loin sur le dessin lui-même, je vais vous présenter un petit peu votre souris. Donc, la souris est très utile, oui, pour venir peser, mais également pour visionner notre euh, élément. Donc, euh, sur votre souris, vous avez la molette centrale, donc la petite roulette. Là. Euh, si vous la roulez, vous pouvez soit agrandir ou euh, rapetisser votre pièce. Un des éléments que les élèves ou même vous probablement ferez si vous l'utilisez, ça arrive souvent avec les élèves, ils vont tout simplement rapetisser puis ils vont déplacer leur souris, puis à un moment donné, vont dire, Monsieur, Monsieur, euh, ou encore Madame, euh, ben euh, je vois plus ma pièce. Euh, le moyen le plus simple pour euh, ramener la pièce dans le plan de travail, c'est de venir sur le cube qui est ici. Puis cliquez sur une des faces, soit un des coins, et là automatiquement il va ramener la pièce au centre du plan de travail. Ce cube-là ici, euh, moi j'aime l'utiliser, c'est des positions prédéterminées. Donc si je peux venir sur un arête, donc ou encore une face ou encore sur un coin. Donc si je viens sur l'arête supérieure, il va me placer l'objet dans cette vue-là, donc euh, à mi-chemin entre l'avant et le haut. Si je viens sur le coin, ça va être une vue isométrique qui va nous placer là, euh, à ce moment-là. Euh, c'est facile de se déplacer aussi euh, si je viens sur la face avant, ben, je peux faire un pivot de 90 degrés vers la droite ou vers la gauche, je peux changer de face relativement facilement. Donc c'est à nous autres là, à venir euh, le positionner de la façon dont on le veut, mais c'est toujours des positions prédéterminées. L'autre option de votre souris, c'est encore la molette. Si vous pesez dessus, il y a un clic dessus, puis vous le maintenez, puis vous déplacez votre souris, vous allez être capable de déplacer votre objet dans le plan de travail. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant lorsqu'on a un objet qui est relativement volumineux et qu'on veut voir, supposons, le devant de la voiture puis l'arrière de la voiture. Au lieu d'agrandir, on peut déplacer notre objet là, dans le plan de travail. Et le dernier élément, c'est toujours encore avec la molette centrale. Si vous pesez euh, sur le bouton majuscule ou shift sur votre clavier, vous le maintenez enfoncé et euh, vous venez peser sur la molette. Cette fois-ci, ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire pivoter votre pièce sur les trois axes sur 360 degrés. Donc, ça aussi, c'est très utile dans le dessin pour être capable de visualiser dans diverses options là, notre objet. C'est sûr que si c'est une position prédéterminée que je veux, ben, encore une fois, le bouton qui est ici, mais je pourrais venir aussi, puis cliquer, puis maintenir le clic sur le cube, puis venir le faire pivoter. Mais Moi, je trouve ça moins intéressant. C'est vraiment une préférence à ce moment-là. Donc là, je vais revenir en vue euh, isométrique, pardon. Puis, euh, je vais... Euh, continuer là, euh, la présentation là, euh, de notre euh, étiquette. Donc ça, c'était pour la souris. Euh, si vous vouliez modifier euh, les dimensions, une fois que vous avez fait un euh, une excuse puis une extrusion, vous voudriez modifier les euh, dimensions. Euh, votre historique des tâches est ici. Donc si je viens dans l'extrusion actuellement, on voit que l'esquisse n'existe plus. Cependant, euh, si je viens sur la petite flèche qui est à gauche d'extrusion, on voit que l'esquisse est cachée parce qu'on a fait une action dessus. Puis, à partir du moment où on a fait une action euh, de créer sur une esquisse, à ce moment-là, il va devenir euh, euh, invisible. On peut la faire réapparaître par la suite. Là. Donc, si je voulais modifier la, la grosseur du cercle, euh, la grosseur du cercle a été déterminée dans l'esquisse. Donc, je dois venir dans l'esquisse, double-cliquer dessus. Quand vous double-cliquez, double-cliquez toujours sur l'icône, pas sur le nom des fois, parce que quand on double-clique sur le nom, il va vouloir qu'on le renomme. Donc, puis à ce moment-là, je pourrais venir, comme tout à l'heure, euh, double-cliquer sur la dimension, puis venir changer la dimension qu'il y a ici. Euh, puis à la suite de ça, ben, terminer l'esquisse Même chose si je veux changer l'extrusion, ben, je vais venir double-cliquer sur l'extrusion Et là, ben, mes options vont être disponibles, je peux venir changer pour 10 Puis euh, à ce moment-là, je vais pouvoir facilement euh, revenir dessus Donc lorsqu'on veut changer des euh, options, c'est toujours revenir dans l'historique, double-cliquer On va pouvoir revenir modifier les éléments qui nous intéressent Également, avant de poursuivre plus loin, on va enregistrer notre euh, pièce. Donc, dans le haut complètement, vous avez dans votre barre euh, en haut, enregistrer la petite disquette. Euh, donc, euh, si vous cliquez dessus, il vous amène directement dans votre projet euh, étiquette circulaire. Et là, ben, on va venir mettre euh, le nom étiquette Circulaire. Euh, sélectionnez pas euh, le dossier qui est ici parce que je vous le montre. Là, si vous sélectionnez ça ici, il va vous mettre l'extension IPJ. Puis l'extension IPJ, c'est l'extension euh, du euh, projet. Donc euh, faites seulement étiquette circulaire, enregistrée, À ce moment-là, ça va devenir un fichier IPT. Donc on le voit ici dans le bas étiquette circulaire. IPT. C'est l'extension pour une pièce dans Autodesk Inventor. Donc, on est rendu à faire des congés sur euh, notre pièce. Donc, euh, comme j'avais défini un petit peu dans le vocabulaire, là, euh, un congé, c'est quoi? C'est tout simplement euh, l'arrondi d'un arête. Donc, euh, c'est un rayon qu'on va faire sur un arête d'une forme. Euh, pour le médaillon, pas le médaillon, mais euh, l'étiquette, c'est presque exclusivement esthétique. Là. Il n'y a pas vraiment euh, d'éléments euh, physiques là-dedans. Mais pour certaines pièces, lorsqu'on va faire un congé, ça va venir... Ajouter de la matière, ça va changer les propriétés physiques lorsqu'on fait des contraintes sur les matériaux Donc si on veut imprimer des pièces, des fois réfléchir à comment on va placer les congés De quelle dimension qu on va les faire Ça peut venir changer des choses dans les propriétés physiques là, de la pièce imprimée Donc pour faire les congés c'est simple, on va venir cliquer sur l'onglet congés qui est ici dans le haut Et on va venir euh, tout simplement sélectionner les arêtes où on veut faire des congés Donc moi je le veux sur le devant du, euh, du cylindre puis sur l'arrière du cylindre euh, la dimension c'est toujours un rayon donc on peut le changer ici si je marque 10 mm il va me mettre une erreur parce que c'est trop gros si je le mets à 1 mm je vais voir au fur et à mesure qu'est-ce que ça fait nous autres on veut garder le 2 mm et une fois que c'est fait on va tout simplement accepter après les congés, euh, sur notre médaillon, on va faire un petit trou dans le haut. Donc, euh, avant de pouvoir faire un trou, ce qu'il faut faire, euh, c'est de faire une esquisse. Donc, euh, une esquisse, ça se fait toujours sur une surface plane. Donc, sur mon médaillon, la face qui est ici, c'est une surface plane. Donc, je vais pouvoir venir commencer une esquisse dans le haut supérieur gauche. Cliquez sur la face. Et là, on va avoir notre plan de travail. On vient de retomber dans le mode esquisse. Donc, on veut encore un cercle. Le cercle, on peut le placer n'importe où sauf au centre. Si je clique au centre, automatiquement, il va être placé et il va être ancré. C'est une option par défaut qu'Inventor va faire. Donc, je vais tout simplement cliquer, agrandir. Je le veux de 4 mm. Donc, je marque pas 40, 4. Et on va avoir la dimension. Vous voyez actuellement que euh, le, le cercle est jaune. Euh, pourquoi ben Parce qu'il n'est pas contraint. Hein? Il reste deux cotes requises pour qu'il soit contraint. Donc, on va venir sur faire des cotes. Donc, des cotes, oui, c'est pour dimension, mais ça peut pour positionner un objet par rapport à un autre élément. Donc, si je clique sur cote, euh, moi, je veux que le centre du cercle soit aligné avec le centre du médaillon. Donc, je vais venir ici, cliquer sur le centre du cercle et cliquer sur le centre du médaillon, et là j'ai deux possibilités, soit à l'horizontale ou encore à la verticale. Moi je vais définir en premier la verticale, euh, à l'horizontale pardon, et là je veux que cette valeur-là soit de 0. Donc là je viens de fixer, puis on voit la petite cote qui est ici, là je viens de fixer les deux centres. À ce moment-là, si je, je clique sur Escape pour sortir de la fonction cote, puis je viens déplacer mon cercle, on voit que la seule, chose, oh, pardon, au centre, la seule chose que je peux faire, c'est le déplacer de haut en bas. Donc, il me reste une contrainte à faire, c'est pour éviter qu'il se déplace de haut en bas. Donc, je vais revenir sur « Cote ». Et là, encore une fois, entre le centre du cercle et le centre de mon médaillon, je vais me tasser ici. Si je reste ici sur le cercle, là, là, je ne serai pas capable parce que je l'ai déjà fait, là, mais... Euh si je reste au centre, il ne va rien apparaître. Il faut que je déplace ma souris. Puis là, ben moi je le déplace à l'extérieur. Puis là, je veux une distance de 10 mm. Et à ce moment-là, vous voyez, il est entièrement contraint. Donc, mon, ma nouvelle esquisse est contrainte à l'intérieur de mon objet. Elle ne bougera plus. Donc, une fois que c'est fait, je vais terminer l'esquisse. Et là, on va faire encore une extrusion, mais cette fois-ci pour retirer de la matière. Donc, « Extrusion ». Par défaut, il ajoute toujours de la matière. Donc, j'ai l'option qui est « Addition » ici. Ici, ça va être « Soustraction ». Donc, si je clique dessus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer de côté. Il va enlever de la matière de ce côté-là. Euh, là, il y a plusieurs options, ce que je le veux, sur « Une certaine distance ». Ou à travers tout. Euh, moi ce que je vais choisir ici c'est à travers tout. Parce que si supposons que je change l'épaisseur du euh, médaillon. ben automatiquement euh, ça va pareil passer à travers tout. Si j'ai 5 mm et que mon médaillon ou l'étiquette devient 6 mm d'épais. Ben, lui il va garder un trou de 5 mm de profondeur. Quand je sélectionne à travers tout. Ben, si l'épaisseur change. Ça va passer à travers tout. toute l'épaisseur également. Et une fois que c'est fait. Je vais tout simplement cliquer sur OK. Une fois que le retrait de matière est fait, ce qu'on va faire, on va faire de l'écriture dessus. Donc, on va faire une gravure. Encore une fois, pour faire une gravure, c'est d'enlever de la matière. Mais avant d'enlever de la matière, il faut faire une esquisse. Donc, je vais venir sur « Commencer une esquisse ». Je vais venir sur la face où je veux écrire. Et là, dans mes options d'écrire, je vais venir choisir le texte. Et je vais venir placer le texte sur le médaillon. Donc, le texte que je veux avoir, c'est « Autodesk ». Puis, sur l'autre ligne, donc Autodesk Inventor. Si je veux changer les paramètres de cette section de texte-là, je vais tout simplement venir le sélectionner. Puis là, je vais choisir des paramètres qui me semblent corrects pour moi, que je trouve beau. C'est un choix personnel dans la dimension 3.50. Ensuite de tout ça, je vais le mettre en gras, puis je vais ajuster, centrer à l'horizontale, puis centrer à la verticale au niveau de mon texte. Ici, euh, si c'est des caractéristiques qui sont des textes, pardon, des polices qui sont un peu plus raffinées. Euh, ça se peut que Autodesk vous mette une erreur lorsque face à gravure, donc je vous suggère de choisir des, euh, des textes de base, puis après ça, essayer d'échanger. Mais euh, Arial, non, je sais que ça fonctionne bien, donc euh, je vais cliquer sur OK. Le texte va apparaître. Euh, c'est sûr que le texte, ça serait bien qu'il soit centré dans le médaillon. Donc là, euh, vous voyez qu'il y a un, un encadré jaune qui est ici là, présentement. Là. Donc lui, euh, c'est des lignes de construction qui sont tout autour. Euh, on peut justement déterminer des dimensions par rapport à ces lignes. là Donc euh, encore une fois, on va venir sur les cotes. Donc la cotation. Et ce que je vais faire, je vais définir, définir des dimensions sur la hauteur puis la largeur. Donc, ceux euh, je vais définir à 30 mm. Puis, euh, celui-là aussi, je vais le définir à 30. Donc, automatiquement, ce que je sais, c'est que les côtés vont arriver en ligne avec le diamètre de mon cercle. Tout ce qui me reste à faire, c'est de déterminer une dimension à l'horizontale et à verticale par rapport au point central. Donc, euh, je veux une distance entre la ligne du haut et le point central de mon médaillon. Et ça, je veux quoi? Je veux 30 divisé par 2. Et de gauche à droite également, je vais venir choisir entre ici et le point central. Et je vais faire aussi 30 divisé par 2. Et là, à ce moment-là, ben, je vais avoir euh, automatiquement les, les dimensions qui vont s'ajuster par rapport au centre de ma pièce. Si je change la grosseur de l'écriture, ben, ça va rester centré pareil là, par rapport au centre de mon médaillon. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Terminer l'esquisse. Et là, ben, moi, ce que je veux, c'est extruder ce texte-là. Donc, on va venir, au lieu d'utiliser Extrusion, il y a une autre option qui s'appelle Graveur. Et dans l'option Graveur, ben, il nous demande d'utiliser le contour. Donc, le contour, on va venir choisir le texte qui nous intéresse. Et là, est-ce qu'on veut que ce soit gravé avec un ajout de matière ou enlever de la matière Moi, je veux... « Enlever de la matière » et je le veux d'un millimètre de profondeur, mais si je voulais deux millimètres, je changerais la dimension qui est ici. Et là, on va cliquer sur « OK ». Donc, on voit là, présentement, là, si euh, je change la vue, on voit qu'effectivement, ça vient d'être gravé à l'intérieur du médaillon. Cependant, c'est seulement sur une face que c'est euh, gravé. Donc, si on, euh, ce serait intéressant peut-être de l'avoir des deux, deux, deux côtés de notre étiquette. Là. Donc, euh, ce qu'on va faire, je vais mettre en vue orthogonale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle le réseau circulaire qui est ici. Mais avant d'utiliser le réseau circulaire, ça nous prend euh, euh, un axe autour duquel on va pouvoir tourner. Et là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure d'avoir choisi euh, une extrusion au départ, la première extrusion symétrique. Ben, si je viens sur, dans mon historique ici euh, à gauche, d'origine, on voit que les plans de travail qui nous étaient présentés au départ, X, Y, etc., ils, ils se trouvent ici. Mais également, ils se trouvent des axes de travail. Et si je vais voir l'axe Y, ben présentement, si je vais sur la face avant, l'axe Y est en plein centre de mon médaillon au niveau du diamètre. Et si je vais voir sur la tranche de mon diamètre, elle est en plein centre également, de, euh, de l'épaisseur de mon étiquette Donc moi ce que je veux avoir C'est être capable de voir cette ligne là Dans mon travail Donc tout ce que je fais je viens sur axe Y Je vais faire un clic droite avec la souris Et je vais choisir l'option visibilité Et à ce moment là cet axe là va être visible Lorsque je vais vouloir faire du travail dessus Donc là je vais pouvoir aller choisir Le réseau circulaire Donc ici dans le haut vous avez réseau L'icône réseau circulaire et là, ben, il nous demande de choisir la fonction. Donc moi, ce que je veux, c'est choisir uniquement l'écriture. Donc vous voyez, quand je me promène, il y a différentes lignes blanches qui apparaissent. La façon la plus facile pour le choisir, c'est de venir dans l'historique et de dire, ben, « Moi, je veux la gravure, donc je vais cliquer sur « Gravure ». Une fois que c'est sélectionné, il ne faut pas qu'il y ait d'autres choses en bleu parce que si tout ce que je vais sélectionner qui va être en bleu va faire partie du réseau circulaire que je veux. Puis moi, c'est juste le texte que je veux qui soit utilisé. Et là, ben, il me demande c'est quoi l'axe de rotation. Donc, on va cliquer sur la flèche axe de rotation ici et je vais venir choisir, sélectionner l'axe que j'ai fait apparaître, donc l'axe des Y. Et là, il nous dit, ben, combien que tu le veux de fois dans 360 degrés? Ben, dans 360 degrés, je le veux deux fois. La première qui était notre origine. Et ensuite de ça, si je fais pivoter, on va voir que sur l'autre face, il nous propose la deuxième fois qui est notre Autodesk Inventor. Si ça, ça nous intéresse, tout ce qui reste à faire, c'est peser sur OK. Et on va avoir la gravure qui va apparaître également de l'autre côté. Donc, si je présente les deux, donc Autodesk Inventor, Autodesk Inventor sont présentement des deux côtés, donc je reviens en vue isométrique, euh, l'axe qui ici est plus utile pour le travail, donc je reviens sur euh, l'axe Y dans mon historique, je fais un clic droit puis je vais retirer la visibilité, et à ce moment-là il me reste juste mon médaillon. Euh, ça serait intéressant, les élèves aiment ça puis moi aussi j'aime ça, là, puis euh, tout le monde aime ça d'avoir un peu de couleur à l'intérieur des images qu'on fait, c'est sûr que les couleurs c'est seulement pour la vue graphique euh, si je vais l'imprimer, ça ne sortira pas euh, avec deux ou trois couleurs ça va sortir avec la couleur du plastique qu'il y a sur l'imprimante donc euh, moi je voudrais que tout le médaillon soit euh, d'une couleur puis que l'écriture soit d'une autre couleur donc ce que je vais faire, le médaillon est composé euh, de mon cylindre, il est composé des congés puis du trou donc, je vais venir dans mon historique. Je vais maintenir le bouton « Ctrl enfoncé ». Et là, je vais choisir l'extrusion 1, le congé 1, puis l'extrusion 2. Donc, ce qui veut dire le trou, les congés et le cylindre qu'on a fait au départ. Je n'ai pas choisi la gravure. Et là, dans le haut, lorsqu'on a par défaut, si vous cliquez dessus, Autodesk va vous offrir une panoplie de couleurs. Donc, moi, je vais choisir euh, le bleu, ici. Donc, vous voyez... Tout ce que j'ai sélectionné est rendu bleu. Et par la suite, ben, mon écriture, je la veux noire. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir la gravure. Toujours en maintenant CTRL-CTLR enfoncé, je vais choisir le réseau circulaire parce que je veux également que de l'autre côté, hein, si on regarde, là, de l'autre côté aussi, il vient d'être sélectionné, que les deux côtés soient de la même couleur. Et là, je vais venir dans le par défaut et je vais venir choisir la couleur. dont moi, je veux que ça soit noir. Et là, on voit que des deux côtés, l'avant... Et l'arrière, c'est rendu noir. Et voilà. Au niveau de la vue aussi, il y a des possibilités là, de changer le, le type de... D'affichage. Donc, si on s'en va dans afficher puis on voit le style visuel, ben, par défaut, c'est euh, ombré avec les arêtes. Euh, la qualité réaliste, c'est celle-là qui donne le meilleur résultat. Hein. Si vous regardez, l'image est très très belle lorsqu'on utilise le mode réaliste. Mais si vous n'avez euh, pas une bonne carte graphique, des fois, ça peut euh, ralentir le travail que vous faites. C'est pour ça que c'est très rare, à part à la fin complètement, qu'on va le mettre en mode réaliste. Euh, habituellement, on le reste ombré avec arêtes, mais je pourrais avoir un filaire. Ou est-ce que je vais voir seulement les, les lignes de travail, les lignes cachées, si on veut, je pourrais ombrer filaire. Donc, je vais voir les, les lignes, mais toujours avec là, les couleurs que j'ai mis dessus. Donc, euh, moi, je vais rester en réaliste, vu que ma carte graphique me permet de travailler là, euh, de cette façon-là. Sinon, ben, pour vous, peut-être rester tout simplement euh, ombré ou ombré avec arête. Euh, C'est euh, deux styles qui peuvent être utilisés là, euh, très couramment. Euh, si vous voulez imprimer votre médaillon, euh, il reste euh, une dernière étape à faire, c'est d'exporter cette pièce-là parce que les fichiers IPT, hein, dans le bas ici, là, IPT, euh, d'Excel, euh, pas d'Excel, mais d'Autodesk Inventor, ne sont pas lisibles euh, par les logiciels pour préparer la pièce avec l'imprimante 3D. Le type de fichier dont on a besoin, c'est des fichiers STL. Toutes les imprimantes vont être capables de lire ce type de fichier-là, donc il faut l'exporter dans ce type-là. Donc, on va venir dans le fichier qui est en haut ici. Donc, en haut à gauche. Et dans « Fichier », on va venir choisir l'option « Exporter ». Et dans « Exporter », on va choisir le format CAO. Et là, ça, ça va nous permettre de l'exporter. Donc, vous voyez, hein, c'est encore une fois dans notre projet euh, « étiquette circulaire ». Je n'ai pas besoin de le choisir. Euh, c'est juste le type de fichier qui est ici. Il faut absolument venir choisir le type de fichier qui est le « STL ». Et là, pour une seule fois, lorsque vous allez faire cette formation ou dans le futur sur votre ordinateur, vous devez venir dans l'option. Et vous assurez qu'ici, par défaut, c'est un format en centimètres. Nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'il soit en millimètres ou encore dans unité source. Unité source, ça va être l'unité du document qu'on va avoir utilisé. Donc, euh, puis à ce moment-là, il n'y aura pas de mise à l'échelle qui sera nécessaire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis unité source. Et ça, vous aurez à le faire une seule fois. Mais il faut que ça soit fait. Sans ça, quand vous allez arriver dans le logiciel pour préparer votre pièce sur l'imprimante 3D, bien, vous allez avoir une mauvaise échelle. La pièce va être soit trop grosse ou trop petite. Et là, je vais cliquer sur OK. Pour ce fichier-là, élément très, très important, euh, vous devez absolument vous assurer que le titre du fichier STL, il n'y ait pas d'accent dans les lettres. Donc, euh, certaines imprimantes 3D euh, dans les logiciels qui sont utilisés, vu que c'est des logiciels qui sont souvent faits en anglais, euh, c'est pas tous les.. Euh, personnes qui ont euh, accepté les caractères en accent. Et à ce moment-là, ça va causer un problème. Vous ne serez même pas capable d'imprimer la pièce. Ça va mettre des messages d'erreur. Donc, c'est important là, de dans tous les fichiers STL que vous faites euh, d'éviter d'avoir des accents à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai changé le étiquette pour étiquette. Et à ce moment-là, on peut enregistrer. Et là, votre fichier va être prêt à importer à l'intérieur de votre logiciel. C'est quelque chose qu'on pourra traiter là, davantage, mais il est prêt à l'impression à ce moment-là. Euh, dernier petit élément euh, dans euh, ce défi, euh, c'est de vous parler un petit peu de votre historique y a ici. Donc, euh, l'historique, c'est vraiment les étapes que vous avez faites euh, pour réaliser votre pièce. Si vous voulez en modifier une, c'est de double cliquer dessus. Si vous faites un clic droit, vous êtes capable de développer tout, donc voir toutes les euh, étapes qui ont été faites. Donc là, je n'ai peut-être c'est un petit peu trop là mais moi je vais rapetisser quelques éléments je vais garder principalement les les fonction que vous avez accompli. Moi je l'utilise énormément avec les élèves, euh, lorsque les élèves travaillent euh, pour voir un petit peu leur progression plutôt que leur demander puis de cliquer un petit peu partout, euh, je fais seulement ouvrir les éléments. Puis là à ce moment-là, je peux me promener puis voir OK, bon oui, il y a la bonne dimension parce que automatiquement quand puis là je clique nulle part, je fais seulement promener ma souris sur les différents éléments, puis à ce moment-là, ils vont devenir blancs. Puis je suis capable de voir justement les éléments donc je sais que c'est un cercle de 4 mm au niveau du diamètre et ensuite de tout ça qui a été positionné par rapport au centre avec 10 mm, la gravure qui a été faite avec les dimensions de position. Donc, je suis capable de voir rapidement si les choses sont bien faites. Donc, ça, c'est très utile, même dans les premiers apprentissages avec mes élèves. Quand je fais les premières évaluations rapides dans le formatif, c'est ce que je regarde. Je ne demande pas à mes élèves de me remettre quoi que ce soit. Je peux faire une appréciation rapide là, pour les élèves. Donc parfois, les élèves, euh, au cours du travail, euh, ils vont venir créer euh, ce que j'appelle des esquisses vides également. C'est quelque chose que je vérifie là, euh, au niveau de l'historique. Euh, si je vous représente un petit peu ce que c'est, euh, les élèves vont commencer supposons, une esquisse, euh, puis ils vont rien faire dedans. Ils vont terminer l'esquisse, ils ne suivaient pas les étapes, ou encore ils ont devancé, puis ils ne savent plus trop quoi faire. Puis là, il y en crée des fois 2, 3. Puis là, on voit ici, là, esquisse, esquisse, ce sont des esquisses 8. Comparativement à l'esquisse 3 qui est, on voit qu'il y a des dimensions à l'intérieur. L'esquisse 8 et 9 ici ont absolument rien. Donc moi, ce que je vais demander lorsque je vérifie le travail, c'est de supprimer ces esquisses-là. Donc faire un clic droit de supprimer. Puis même chose pour l'autre, pour supprimer, pour éviter que ces esquisses-là viennent alourdir tout simplement le fichier. Donc, ici, ça met fin euh, à la présentation du défi 1. Euh, donc, c'est un gros vidéo. Il y avait plusieurs éléments à l'intérieur, mais c'est vraiment la base là, euh, au niveau du dessin avec Autodesk Inventor. Euh, tout de suite à la fin de ce défi-là, vous allez avoir un devoir ou une activité là, euh, dans laquelle on va vous demander de faire une étiquette rectangulaire. Donc, vous allez avoir un plan que vous pourrez télécharger et. Euh, à partir de ce qu'on vient de faire, on va vous demander de dessiner en fonction des dimensions là, qui sont données sur le plan. Une étiquette rectangulaire. Euh, également, si jamais vous avez des difficultés, euh, vous pourrez trouver un lien qui va vous amener vers un tutoriel où moi, je vais avoir présenté l'étiquette euh, rectangulaire. Donc, si vous voulez voir de quelle façon moi je l'ai faite, vous pourrez euh, euh, aller à cette... Euh Présentation. Donc, euh, on se revoit lors du défi euh, numéro 2.